J'avais vraiment envie de participer à la construction de la génération de l'homme. On est là pour aider les personnes à se développer. On n'est pas là pour les piéger, on n'est pas là pour les juger. On est là pour les accompagner. Notre rôle c'est d'observer l'enfant et de vraiment euh, d'adapter ce qu'on va lui proposer. On est beaucoup moins indispensable en fait que dans une classe traditionnelle parce que les enfants sont autonomes par rapport au matériel et ils apprennent beaucoup plus par eux-mêmes qu'à travers nous. On travaille aussi euh, pour que les enfants puissent euh, euh, acquérir de l'autonomie, de la confiance en eux, de l'estime euh, d'eux-mêmes et de leur travail et ça je pense que c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est des, des bases qu'on va leur offrir et qu'ils vont pouvoir garder tout au long de leur scolarité et dans leur vie. Les enfants ne sont pas euh, assis à une chaise et ne euh, sont pas en train d'écouter passivement un adulte. Donc nous, on, on travaille individuellement avec les enfants, on fait des présentations et le matériel est à leur disposition en fait, dans la classe. Et une fois que ça a été présenté, ils peuvent le reprendre autant qu'ils le veulent et le travailler seul ou à plusieurs euh, pour certaines activités. Vraiment, on s'adapte aux besoins de l'enfant, dans la totalité de la pédagogie. C'est-à-dire par rapport au matériel, c'est un matériel qui a vraiment été conçu à partir d'observations de l'enfant. Donc qui répond à son besoin de découvrir le monde, de, de se construire un esprit logique. Il y a un système d'auto-évaluation, c'est-à-dire que le matériel, pour la plupart des activités dans la classe, l'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et estimer lui-même la qualité de son travail. Et Il y a une auto-correction dans le matériel, c'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même s'il a réussi l'activité ou pas. Il y a un contrôle de l'erreur. Nous, on va travailler individuellement avec chaque enfant, on va lui présenter une activité. Ensuite, il va la reprendre, la travailler seul. Et nous, on va observer si l'enfant a bien compris, si on a besoin à nouveau de, de revoir ça avec lui ou, euh, ou si on peut passer à autre chose et continuer euh, nos présentations. La configuration de la classe est complètement différente. C'est-à-dire que c'est plein de petits espaces, euh, comme une petite ruche où les enfants vont travailler individuellement. Et euh, la place de l'adulte est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas un enseignant qui va déverser et donner son savoir aux enfants, mais on est un accompagnateur par rapport aux enfants. On voit des enfants qui, euh, qui peuvent vraiment avancer à leur rythme. Ça, c'est super important. Parce que du coup, il n'y en a aucun qui est laissé de côté parce qu'il euh, n'arrive pas à suivre ou parce qu'il est trop en avance et qu'on n'a pas matière à lui proposer des choses nouvelles. L'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et euh, estimer lui-même euh, la qualité de son travail. Et il y a une autocorrection euh, dans le matériel. C'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même s'il euh, a réussi l'activité ou pas. On est dans la construction et euh, tout est possible encore. Et je trouve, ça, euh, pff, je trouve ça magnifique de se dire on construit, on donne des bases aux enfants qui vont pouvoir euh, garder toute leur vie. Moi j'aime ma vie d'adulte, vraiment. Je suis super heureuse d'être adulte. Et, euh, et c'est ce que j'ai envie que mes élèves disent plus tard. Moi j'ai envie de voir des gens bien, j'ai envie de voir des gens qui sont heureux d'être ce qu'ils sont, qui ont réussi à se trouver aussi.